Euh, je suis abonné à votre chaîne. Dites-moi, vous pouvez venir chez moi pour des frelons asiatiques? Vous avez un nid? Euh, non, j'ai pas de nid. Des frelons qui volent? Euh, non, je vois pas de frelons. Bah, je peux rien faire. Bah, des frelons, vous pouvez pas en amener chez moi? Bah, non, je peux pas vous en amener. Parce que j'ai envie de faire une vidéo avec vous. Euh, non, c'est pas possible. Et quand je pourrais en avoir? Bah, l'année prochaine, peut-être. L'année prochaine? Oh, punaise. Expert musique, bonjour. Bon. Quel est ton film?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 Aujourd'hui, encore une petite intervention sur le frelon européen À ce moment, il n'a en a pas mal Il s'installe toujours au niveau des maisons Donc là, c'est dans un grenier Je vais vous montrer ça Je m'habille et à de suite Allez, c'est parti pour le combat Allez, Je vais vous montrer d'où ils arrivent Donc, ils arrivent au niveau d'une poutre là Ils rentrent à l'intérieur et ils se retrouvent dans les combles Donc là, je vais monter donc c'est à l'étage. Allez, à de suite. Allez, je monte hein Allez-y, allez-y. C'est Donc là, on arrive dans les combles. Bien entendu, c'est pas assez haut. Allez, on arrive au niveau de nuit Bon, elle était juste là. Ça reste quand même magnifique. Donc si on les embête pas trop, vous ne voyez pas encore. Regardez comment ça travaille. C'est quand même magnifique. C'est vraiment dommage qu'ils se mettent là, qu'on doit les tuer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, ça y est, un an qui m'a vu. Salut, ça va Je fais juste une petite visite. Je ne sais pas si vous allez voir, mais les frelons longent le long de la poutre. Il y en a un qui fait le tour de moi, qui me pose la question « qu'est-ce que je fous là ?» Mais je vais venir te traiter. Malheureusement, c'est comme ça. Allez, on va mettre la poudre. Donc voilà, le nid traité. Il faut laisser agir. Écoutez-moi ce bruit. Bon voilà les dédés, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt.